Marie-France Morel, historienne de la naissance et de la petite enfance, présidente de la Société d'histoire de la naissance depuis 2005. La Société d'histoire de la naissance, c'est une petite société savante qui met en relation des personnels de santé avec des universitaires, euh, historiens, sociologues, philosophes, pour réfléchir ensemble au passé, euh, au présent et à l'avenir de euh, la naissance. L'idée de cet ouvrage nous est venue de la, longue, finalement, de la longue confrontation des historiens avec des accouchements dramatiques. Nous en avons énormément de preuves évidemment dans les archives. Deux exemples, Ilaria del Carretto. Morte à 26 ans d'un deuxième accouchement en 1405 à Luc, qui est enterrée dans la cathédrale de Luc avec un très beau tombeau, et qui est morte donc très jeune. Autre exemple, la mort de Marie de Bourbon, duchesse d'Orléans, belle-sœur de Louis XIII. En 1627, elle meurt à 21 ans, six jours après avoir accouché d'une petite fille qui deviendra la grande mademoiselle. Cette mort en couche qui a endeuillé la cour est bien documentée dans les archives et plusieurs des articles de ce livre y font référence. Nous avons mis en relation euh, ces morts maternelles bien documentées dans euh, les euh, témoignages euh, d'histoire avec les récits contemporains des soignants euh, faisant état de ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, quand euh, les morts euh, maternelles arrivent, et surtout aujourd'hui, puisque les morts maternelles ont beaucoup diminué, quand les enfants euh, meurent, ou n'arrivent pas à naître. Et donc euh, l'intérêt de cet ouvrage, c'est euh, cet aller-retour entre euh, le passé et le présent, entre des disciplines variées, qui se répondent l'une l'autre. Les analyses et les témoignages des personnels soignants nous racontent combien les choses ont relativement changé depuis les années 1990. En gros, on peut dire que quand un nouveau-né mourait à l'hôpital, on avait des conduites d'évitement de la part du personnel soignant, on essayait d'oublier assez vite euh, ces petits morts euh, trop tôt disparus. Et euh, Aujourd'hui on, on assiste au contraire à des efforts de la part du personnel soignant mais aussi des parents pour ritualiser ces morts de nouveau-nés et pour les traiter euh, d'une manière plus digne. Bon, nous avons fait une place particulière au, au rôle des parents endeuillés dans ces moments dramatiques. Alors qu'autrefois, on essayait surtout de leur faire oublier ce qui leur était arrivé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils se sont souvent associés et qu'ils témoignent, notamment sur Internet, sur YouTube, dans des associations tout à fait étonnantes, avec invention de nouvelles manières de parler de ce qui leur est arrivé, d'une assimilation des petits morts à des anges, à des flocons de neige, à des étoiles, une invention de mots nouveaux comme le mot de « mamange » qui désignerait donc, les mères qui ont perdu un ange et qui euh, donc, euh, restent seules avec la pensée de cet enfant qui n'est plus là. Entre un passé plus ou moins proche et un présent en mutation, cet ouvrage s'insère dans une petite série de livres de la collection des Mille et un bébés, sous titrée D'hier à aujourd'hui. Accueillir le nouveau-né, paru en 2013. Naître à la maison, paru en 2016. Comme les précédents, il analyse les continuités et les ruptures, ainsi que les évolutions qui ont façonné dans l'histoire les croyances, les comportements et les recours afin d'enrichir nos pratiques d'aujourd'hui.